« Chers traders et investisseurs, vendredi 6 décembre, bonjour. Saint-Nicolas. » Alors rien ne bouge, rien ne change. Les marchés sont à l'identique d'hier matin, c'est-à-dire en légère progression suite à des clôtures américaines et asiatiques correctes. Donc il n'y a rien à dire de nouveau. Nous sommes toujours dans le même trading range, en particulier sur le DAX, dont nous parlons depuis de nombreuses semaines maintenant. Nous attendons des chiffres américains très importants dans le domaine du chômage à 14h30. Nous verrons bien leur effet. Bien évidemment, pour le moment, il n'y a pas de nouvelle position en swing trading. Vous le comprendrez certainement. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux médailles. Ce fut une matinée correcte. Nous attendons un après-midi au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents de, trades. Une très bonne journée, un très bon week-end et nous vous disons à lundi.